Celui qui dit que l'argent a l'odeur du mal n'aura jamais un sou en poche. Que ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, regardent le putain de sourire que j'affiche. Il est assez expressif.